Les amis, comme tous les ans, je vous propose mon top montre connectée. Là, ça va être pour l'année 2021-2022. En attendant, les nouvelles sorties de 2022 qui arriveront, bah souvent ça arrive vers septembre de 2022. Mais bon, aujourd'hui on va s'intéresser par le top montre connectée pour les personnes qui ont un iPhone. Oui, il y aura certainement des Apple Watch dedans, mais pour ceux qui n'aiment pas les montres rectangulaires, c'est toujours sympa d'avoir un top 5 qui, pour moi, grosso modo, sont les meilleures montres si vous avez un iPhone. C'est parti, numéro 5 Comme pour le classement top montre connectée Android, j'étais obligé de mettre mon coup de cœur hein, de la montre hybride par excellence, c'est la ScanWatch. Weezing a sorti en plus cette année une nouvelle édition, la ScanWatch Horizon que je n'ai pas encore parce qu'elle est en rupture, mais ça va être un modèle encore plus beau que la ScanWatch que j'apprécie déjà depuis des années. Pour moi-même, la ScanWatch classique que j'ai actuellement est une montre qui va être à peu près 50% du temps sur mon poignet parce qu'elle est belle, elle permet un suivi de santé assez précis, mais surtout, elle a... Une une vraie autonomie, plus de 20 jours. En plus de ça, Wizings nous propose vraiment un écosystème de suivi de santé avec les balances, les tensiomètres connectés, etc. etc. Vous savez, j'ai déjà tout testé sur ma chaîne. Donc pour moi, numéro 5 de mon top montre connectée, qui est compatible avec un iPhone, parce que je l'utilise moi avec mon iPhone, elle va permettre vraiment d'avoir une montre qui a un aspect classique, mais qui va vous permettre de suivre votre santé, d'avoir des informations assez classiques comme les notifications, et aussi qui va vous permettre de faire certaines analyses un peu plus poussées comme un ECG. Disponible à partir de 279 euros, c'est pour moi la meilleure montre hybride en 2021. Passons maintenant au numéro 4. En numéro 4, une montre qui vient de sortir. Une montre sous Wear OS. Oui, il fallait quand même que je mette une montre sous Wear OS qui est compatible quand même avec un iPhone. Ce sera le cas de la TicWatch Pro 3 Ultra que je viens de finir de tester. C'est une montre qui est à la fois sympa à mettre au poignet, qui a vraiment la puissance qu'il faut et qui va intégrer le nouveau Wear OS 3 dès 2022. Elle va vous permettre du coup d'avoir une alternative à Watch OS, même si pour un iPhone, bah, Watch OS c'est quand même plus adapté. Mais pour ceux qui cherchent une montre circulaire, aussi smart qu'une Apple Watch, celle-là pourra faire l'affaire. Disponible à partir de 299 euros pour la version Bluetooth, GPS, et elle va bientôt sortir vers les 350 euros pour la version LTE. Cette bande connectée pourra vous suivre au jour le jour, disposant de deux écrans, un qui va vous permettre du coup d'économiser de la batterie. Elle sera à la fois smart, bonne dans le suivi de santé, le suivi de sommeil et le suivi sportif. Seul petit bémol sur du Wear OS compatible avec un iPhone, c'est que vous ne pourrez pas répondre aux messages, mais vous pourrez répondre aux appels. Passons maintenant au numéro 3. En numéro 3, on va être sur un combo GTR 3, GTR 3 Pro C'est la gamme GTR 3 d'Amazfit Qui est sortie cette année, qui va vous permettre D'avoir une montre soit à 159 euros, Soit à 199 euros en fonction de si vous prenez La version Pro, mais qui va vous permettre d'avoir Des montres avec un peu plus d'autonomie que les montres intelligentes Mais aussi un design Et un suivi des applications plutôt sympa Derrière. La GTR 3 Pro aura En plus que la GTR 3 la possibilité De répondre aux appels parce qu'elle aura un haut-parleur no Et aussi un écran plus grand et plus beau Mais grosso modo, même la GTR 3 aura un bon suivi de plus en plus précis des applications qui vont vous guider à la fois pour comprendre votre sommeil à la fois pour comprendre vos activités elle va vous permettre de vous booster de suivre le sport là dessus on est plutôt pas mal je vous invite à aller regarder mes tests hein, de toutes les montres que je vous présente parce que moi je teste 50% la montre sur un android 50% sur un iphone donc s'il y a des différences de toute façon je vous le dis à chaque fois dans mes tests mais grosso modo à ce prix là 159 euros on va dire que c'est la montre euh, qui a été bah, le plus mise à jour hein, cette année donc il y a la la meilleure précision. Elle est plus précise que la gtr 2, plus précise qu'une Mi Watch, qu'une OnePlus Watch, etc, etc. Elle ouvre des possibilités sur le côté smart avec un app store qui pour l'instant est bah, inexistant, avec que quelques applications, mais elle ne vous permettra pas pour l'instant de répondre aux SMS. Passons maintenant au numéro 2. Le numéro 2 de ce classement iOS, ça va être l'éternel Apple Watch SE. Oui, encore l'Apple Watch SE, parce que pour moi, personnellement, hein, s'il fallait que j'achète une montre connectée, enfin une Apple Watch cette année, je partirais encore sur la SE, qui, vous le verrez, bah, y a, en numéro 1, il y aura l'Apple Watch 7, mais qui est avec un meilleur rapport qualité-prix. Vous allez devoir faire la passe sur certaines fonctionnalités que vous n'aurez pas sur l'Apple Watch 7, comme le CG, euh, la SPO2, et l'écran Always On. Bien entendu, par rapport à l'Apple Watch 7, vous n'aurez pas le nouveau design, de toute façon, je vous ai fait un compartif les deux donc si vous hésitez entre les deux allez voir mon comparatif mais vous aurez vraiment une montre avec un rapport qualité prix très sympa l'apple watch SE, se trouve actuellement en dessous des 300 euros c'est donc vraiment une entrée de gamme parfaite pour avoir une montre intelligente et parfaite pour votre iphone je la recommande encore à 100% personnellement je vous dis si j'avais le choix entre l'apple watch se l'apple watch série 7 je préférerais garder mon argent et aller sur l'ice mais c'est sûr que c'est pas encore le numéro 1 passons au numéro 1 Oui, en numéro 1 du coup, c'est Apple Watch Reset. Vous vous en doutez. Pourquoi j'ai pas mis la SE en... Numéro 1 parce qu'elle est quand même bah, Avec un nouveau design, elle est quand même Plus performante, plus puissante Elle est quand même plus belle que l'Apple Watch SE Mais dans ce classement je vois Une vision globale, c'est à dire Si on me donne aucun budget, laquelle je veux Bah je prendrai quand même l'Apple Watch Series 7 Je suis pas non plus un mazo parce que l'Apple Watch Series 7 Aura une recherche un peu plus rapide Aura un nouvel écran qui est quand même sympa Qui fait pas de grosses différence hein, Avec une Apple Watch SE ou une Apple Watch Series 6 Mais c'est quand même sympa, donc je partirai quand même Sur l'Apple Watch Series 7 comme première de mon classement. De toute façon, quoi qu'il en soit, d'année en année, ça va être très difficile d'avoir une montre meilleure qu'une apple watch pour votre iphone l'apple watch est vraiment l'extension de votre iphone sur votre poignet ça va vous permettre de tout faire je pense que de toute façon si vous êtes arrivé à la de la vidéo vous savez à quoi sert une apple watch mais vous allez pouvoir vraiment tout faire comme avec votre iphone répondre aux sms répondre aux appels des applications etc etc moi le seul bémol que j'ai avec les apple watch et je trouve que le côté application de suite santé sur l'iphone est loin derrière de ce qu'on peut trouver chez certains concurrents et chez certaines marques mais voilà l'Apple Watch Series 7 est disponible à partir de 429 euros pour le petit format 459 euros pour le grand format c'est quand même un gros budget Je vous parle même pas des versions LTE, des versions cellulaires qui ont 100 euros de plus que les versions GPS donc on est sur 529 euros et 559 euros C'est un très gros budget en espérant que l'Apple Watch Series 8 aura vraiment une évolution et pas juste un petit lifting Merci d'avoir regardé ce petit top, dites moi en commentaire quelle est la montre de vos rêves En attendant les prochaines vidéos vive à fond vivez à que vous êtes beaucoup regardez, hein, la chaîne sans vous abonner Donc ah, s'il vous plaît on s'abonne Avant la fin de l'année pour ah, essayer d'arriver aux 40 000 abonnés Ça serait vraiment top Merci encore à bientôt sur ma chaîne